de décrire la composition de la phase solide du sol. Celle-ci est composée principalement de matières minérales présentes sous forme de particules et de matières organiques. Dans un sol, les particules solides et la matière organique sont intimement mélangées. La matière organique est en particulier très fortement associée aux particules d'argile pour former ce que l'on appelle le complexe argilo-humique. Ce complexe est un mélange de matières organiques, d'argile et de cations. Les cations forment des ponts entre les argiles et les molécules organiques, ces deux dernières étant chargées négativement, comme nous l'avons vu. La structure du sol se définit comme l'organisation tridimensionnelle de la phase solide et des vides associés. Ici, nous voyons une représentation schématique d'un petit volume de sol. Les blocs blancs irréguliers représentent les grains de sable. La masse grise est un mélange d'argile, de limon et de matière organique. Le sol est traversé par quelques gros pores, mais il y a aussi des petits pores au sein de la masse grise. Ils sont trop petits pour pouvoir être représentés ici cependant. L'organisation tridimensionnelle des particules va directement conditionner la proportion de vide dans le sol, mais aussi la taille des pores. Plus l'organisation est lâche, plus il y aura de vide dans un volume de sol donné. L'argile et l'humus étant relativement collants, ces deux matières vont servir de liant entre les particules de sable et de limon. La présence d'argile, et plus encore la, la présence de matière organique, conduira donc en général à une organisation tridimensionnelle moins dense. Sur cette image, on voit six coupes verticales de 30 cm de profondeur environ réalisées dans trois sols de textures différentes, une argile, un limon sableux argileux et un limon sableux. On observe que l'organisation de la matière solide est très différente d'une coupe à l'autre. Ceci est lié à la nature différente des sols, mais aussi à leur histoire. En effet, les trois profils du haut ont la même texture que les trois profils du bas, mais ils présentent pourtant une structure très différente. Les trois profils du haut ont une mauvaise structure, alors que les trois profils du bas ont une bonne structure. Dans tous les profils, on observe des mottes de terre plus ou moins grandes. Ce sont des agrégats. Ces mottes ont des dimensions plus importantes dans les trois profils du haut par rapport au profil du bas. L'intérieur de ces agrégats est souvent assez dense, plus les agrégats sont gros et denses, plus l'eau retenue dans les pores sera difficile d'accès pour les plantes. Dans un bon sol, il est donc préférable de ne pas avoir de trop grosses mottes compactes. Au contraire, on préférera un très grand nombre de petits agrégats peu denses. L'eau circulera facilement entre ces agrégats et l'eau retenue sera plus facile d'accès pour les plantes. Dans la photo en haut, à votre gauche, nous observons de grandes fissures verticales. Entre les fissures, le sol a l'air assez compact. L'eau circulera facilement dans les fissures. Par contre, elle aura du mal à circuler au sein des zones compactes. Dans la photo en haut, à votre droite, nous apercevons un gros bloc compact orienté plus ou moins horizontalement. Ceci est très dommageable au bon fonctionnement d'un sol. En effet, l'eau ne traversera pas facilement ce bloc car les pores y sont de petite taille. Les photos du bas montrent des structures de bonne qualité, surtout les photos du bas au centre et à votre droite. Ces sols sont en apparence meubles, formés de nombreux petits agrégats. L'eau circulera aisément dans ces conditions et l'eau retenue par le sol sera facilement accessible aux plantes. Ces photos illustrent bien que la structure d'un sol est une caractéristique au moins aussi importante que sa texture. En effet, pour une même texture, on peut avoir des états structuraux très différents qui faciliteront ou non l'écoulement, ou qui retiendront plus ou moins fortement l'eau dans le sol. On distingue généralement six grands types de structures du sol. Grumeleux, particulaires, prismatique, polyédrique, massif ou lamellaires. Les structures particulières s'observent dans les sols sableux. En effet, les sols sableux ont en général une structure peu développée, car ils contiennent par définition peu d'argile et sont généralement pauvres en matière organique. La structure grumeleuse fait référence à la présence de nombreux petits agrégats arrondis. Le développement de ce type de structure nécessite un bon taux de matière organique et une bonne activité biologique. Les structures particulières et grumeleuses ont généralement une bonne perméabilité, car on y trouve de nombreux pores de dimensions assez grandes. Lorsque les agrégats sont plus anguleux, on parle de structures polyédriques. Ce type de structure est courant dans les sols limoneux ou argileux, en particulier dans les horizons présentant une moindre teneur en matière organique et moins d'activité biologique, comme c'est souvent le cas dans les horizons profonds. Lorsque la structure est polyédrique, le sol est plus compact que dans le cas de la structure grumeleuse, et la perméabilité sera moins bonne. La structure prismatique fait référence à la présence de gros agrégats allongés verticalement. L'eau circule facilement entre les agrégats, mais mal au sein des agrégats. La perméabilité est ici aussi moyenne. La structure massive fait référence à l'absence d'agrégats dans le cas des sols limoneux ou argileux. Nous trouvons uniquement des pores de petite dimension entre les grains et l'eau y circule difficilement. Pour terminer, en présence d'une structure lamellaire, les pores présentent une orientation préférentielle horizontale plutôt que verticale. Cette structure rend difficile l'écoulement de l'eau. Ce type de structure résulte souvent du compactage du sol, par exemple par des engins mécaniques.